Du coup moi je vois ça, ça me donne envie de tâter un peu les tissus. Heureusement qu'il a dit pour qui porte le style sartorial quotidiennement parce que je pense pas que ce soit une tenue simple et facile à porter non plus. Qui m'a envoyé un énorme message alors que j'ai demandé un petit texte. Et bah là on se dit vraiment ouh tu viens d'une autre époque quoi. Salut nouvelle vidéo où j'ai réagi aux tenues que vous m'avez envoyées. Donc pour cette vidéo qui est la troisième du genre je crois, je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues d'hiver donc euh, voilà je vais pouvoir y réagir, on va voir tous ensemble bah, quelles sont vos tenues en fait finalement. Donc sur Instagram, j'ai fait des stories d'annonces, je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues, donc en photo, une tenue en une ou plusieurs photos, avec un petit texte qui accompagne. L'ordre d'apparition des tenues, c'est tout simplement l'ordre de la première personne qui m'a envoyé la tenue à la dernière en fait, donc voilà, plus vous me l'avez envoyé tôt et plus vous apparaissez tôt dans la vidéo, et puis c'est tout, on y va alors, on y va. Première tenue, donc tenue de Thierry Greuze. Euh, Thierry, d'ailleurs, qu'on voit souvent passer sur Instagram. Salut Thierry. La tenue est composée d'une paire de boots marron en cuir de chez Rudis. Ok, cool. J'en ai une aussi, d'ailleurs, de paire de boots de chez eux. D'un denim écru de chez Dao Devi. Sympa. Un cardigan en laine bouillie de chez Universal Work. Une chemise Levis en laine et chanvre trouvée en seconde main. Très belle chemise, d'ailleurs, je trouve. Il y a des jolies couleurs. Le manteau vient d'un surplus militaire. C'est une veste de l'armée polonaise. Très sympa pour le bonnet H&M. La ceinture, verticale accessoire. Ok, c'est une tenue que j'ai aimé réaliser, surtout par le choix des couleurs, des matières. Ok, est vraiment sympa comme tenue. En plus, ça fait bah, vraiment ambiance automne, etc. Avec euh, le ton, les tons beige et cru. Il bah, y a toutes les feuilles mortes tout autour, donc euh, voilà, ça fait notamment écho à à ces teintes de, de beige c'est marrant parce que la tenue elle va vraiment bien avec la photo donc on pense vraiment à l'automne avec les feuilles mortes etc notamment bah, le manteau qui va bien avec le feuillage le bonnet aussi qui fait écho bah, aux briques derrière, aux feuilles aussi et ces teintes de, de beige notamment du cardigan qui va bien aussi avec les feuilles donc c'est marrant ça s'inscrit vraiment bien et c'est une très belle tenue j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup chaque pièce, le bonnet orange c'est sympa, la veste du surplus militaire aussi, le cardigan a l'air très beau, euh, la chemise est très belle et le pantalon est cru, moi j'aime beaucoup donc euh, voilà, une tenue que j'aime beaucoup globalement donc rien à dire. Si je ne me trompe pas, tiré professeur, genre professeur des écoles je crois, et euh, si jamais mon professeur des écoles à l'époque était vraiment stylé comme ça, j'aurais bien kiffé je pense que que bah, j'étais petit, en fait, euh, peut-être que je me serais pas posé la question, j'aurais pas fait gaffe, mais là, comme ça, en y repensant, je me dis « Ah, c'est cool, un professeur des écoles euh, bien stylé, quoi. » Enfin, bref. Deuxième tenue, tenue de Quentin. Quentin, d'ailleurs, que vous avez sûrement vu dans les épisodes de mon costume sur mesure. Donc, c'est un des conseillers-mesures de la maison Scavini. Il m'a pas mal aidé, m'a pas mal accompagné dans tous les choix que j'ai fait, etc. Donc, euh, voilà. Vraiment de bons conseils et très gros style aussi. Il me dit « Pantalon en flanelle Scavini normal. » Veste Scavini mesure en tweet d'un gal et sneakers solovier en flanelle. Après pour le look, bah tu connais mon goût pour les tenues monochromes ou bicolores aux matières naturelles et luxueuses et aux tombées impeccables. Effectivement, donc de belles nuances de gris. Enfin pantalon clair et veste foncée. Donc des nuances de gris. Veste scavini mesure en tweet d'un gal. Donc super beau. Le tweet d'un gal en fait c'est un tweet qui est super chiné. Donc là il y a sûrement bien. Vous voyez du gris de loin, mais si on s'approche donc il y a plein de teintes. Donc il y a du blanc, sûrement. Plein d'autres couleurs mélangées et du coup de près c'est vraiment super beau. Donc voilà un très beau tweed. Pantalon en flanelle, donc super beau, super doux. Et voilà Sneaker Solviaire en flanelle aussi. Et il a mis ouais un zoom et franchement ouais ça a l'air de tuer. Ça a l'air super beau comme ça. Elles ont l'air pas mal neuves aussi vu euh la blancheur des, des sneakers, mais en tout cas, ouais, super beau, et euh, ouais, super beau tombé, donc voilà, la veste, euh, elle tombe super bien, la manche aussi, le pantalon aussi, et comme il dit, voilà, tenue monochrome ou bicolore, en matière naturelle et luxueuse, voilà, petite casquette blanche et petit col roulé blanc qui va bien, avec, donc voilà, bicolore gris et blanc, ça va très bien, aux matières naturelles et luxueuses et au tombé impeccable. C'est vrai que c'est une tenue exemplaire type mannequin, quoi. Bon bah après tout c'est le mannequin de Scavini, donc euh... <rire> c'est compréhensible. Ensuite, tenue de l'anecdote de monsieur, donc Mathias sur Instagram. Mathias qui travaille dans une boutique bonne donc je crois que c'est dans la boutique qu'il prend régulièrement ses photos. Donc voilà, n'hésitez pas à checker son compte, vous pourrez voir cette tenue, etc. Et voilà pour toi mon Thomas, je suis plutôt frileux, alors combo pull, col, polo, plus cardigan, fair heels. Oui, je dis fair heels. ça apporte de la gaieté dans nos cœurs moroses en hiver, plus gilet sans manches. Pour le bas, c'est beaucoup plus simple pour équilibrer la tenue. Chaussettes et cinq poches écrues. Petite paire de 180 dans une patine bordeaux noir. J'aime beaucoup les tenues euh, avec euh, des pantalons blancs écrus, euh, que ce soit en été ou en hiver, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, un petit pantalon léger en été en lin, c'est super stylé en blanc. Et euh, un truc un denim ou bon, un truc plus lourd en blanc en hiver, c'est cool aussi. Donc euh, moi j'aime beaucoup. Petite paire de 180 dans une patine bordeaux noir, très sympa. Ouais, cardigan très sympa et très beau pull euh, pull col polo aussi. Donc euh, J'aime bien le haut et petit gilet, peut-être qu'il faisait froid dans la boutique. Depuis le col polo au roulé, c'est la vie en hiver. Ça évite de porter des chemises et donc d'avoir à les repasser. C'est ma théorie. C'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, je mets pas mal de chemises d'ailleurs. Et euh, bah du coup, c'est un peu chiant, faut les repasser. Mais bon. Ça fait partie du jeu on va dire. Mais ouais c'est vrai que celui-là il est vachement beau en moutarde comme ça. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Genre le costume sur mesure que j'ai fait, l'intérieur j'ai fait une doublure moutarde et ça passe très bien j'ai l'impression. Mais bref voilà, moutarde j'aime beaucoup comme couleur et euh, belle tenue pour un beau conseiller boutique. Ensuite tenue de Elliott. Euh, Elliott qui me dit petit mélange de textures et de couleurs dans des tons réconfortants et qui colle bien à l'hiver. J'ai essayé aussi de mêler un peu de workwear, gants, sac pantalon gourka et une pincée d'élégance cravate, pull, manteau. C'est vrai, tenue très sympa aussi, on retrouve des tons euh, de beige, de marron, de, de vert, etc. Un peu comme la première tenue de Thierry finalement, il euh, y a aussi des, des similitudes, notamment avec bah, du coup tout ce qui est militaire qui rapportait donc le, le manteau. Et euh, petite pincée d'élégance, donc euh, voilà, pull, cravate, chemise, tout qui va bien. D'ailleurs, euh, les vêtements classiques associés à des militaires, souvent ça peut pas trop mal marcher, même plutôt bien marcher. Parce qu'il y a pas mal de vêtements tailleurs et tout qui sont inspirés du militaire. Donc euh, par exemple le manteau il est en vert olive, ce qui est une couleur plutôt militaire. Et ça, et ça fait écho au sac, au pantalon gourka beige qui est aussi un pantalon militaire. Voilà, plein de tons beige, olive, marron qui vont très bien. Et d'ailleurs le cadre aussi de la photo, je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ça va bien avec euh, tout le reste. Il y a un peu une ambiance vintage qui sort de tout ça, peut-être euh, la photo, le style de la photo, la prise... Euh, je sais pas, mais en tout cas, bah, la tenue aussi sûrement, mais en tout cas, ça le fait bien. Peut-être parce qu'Eliott est photographe aussi et qui prend de belles photos. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais euh, je trouve qu'il y a une ambiance dans cette photo quand je vois ça. Alors, tenue suivante, tenue de Gigi Andro. Bien sûr, enfin bien sûr, c'est ce qu'il devait sûrement me répondre. J'étais sûrement en train de lui demander genre, peux-tu m'envoyer un petit texte avec les photos Et il m'a dit bien sûr, et ensuite le petit texte. Donc c'est un costume Scavini micro chevon 400 g. OK, costume Scavini, on est ensemble, un cardigan Uniqlo U en laine épaisse, une cravate Marinella 100 cachemire et une chemise et de Supply, tout est seconde main sauf le costume et la pochette en laine qui est un cadeau. Tout est euh, seconde main sur le costume, ouais bah <rire> si le costume avait été seconde main et aussi j'aurais été vachement jaloux Parce que du coup bah il lui va super bien, on voit l'épaule elle est super nette etc Petite épaule structurée en plus comme j'aime bien et revers en pique Super beau costume le tissu a l'air super beau aussi, très beau marron comme ça. En plus, ça a l'air d'être légèrement chiné et pas complètement uni, donc très beau. Petit cardigan Uniqlo U, ça va super bien aussi. Il a l'air bien taillé. Euh, cravate marinella, très sympa. Chemise de Supply. Et globalement, bah super beau costume quoi. Belle épaule, vraiment beau col. Moi, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, belle tenue d'hiver. Un petit manteau habillé par dessus et ça fera complètement l'affaire pour l'hiver. Puis ça fait un peu de couleur aussi, euh, le cardigan, j'ai l'impression que c'est ce qui fait un peu tout sur cette tenue. Un cardigan qui pète comme ça et finalement c'est un espèce de bordeaux lit de vin. Et assez clair et ça va pas trop mal avec le marron je trouve. Donc euh, ça apporte un peu de couleur dans les tenues d'hiver où finalement euh, tout est un peu dans des teintes foncées. Donc euh, très sympa d'apporter un peu de couleur dans cette belle tenue. Tenue suivante, tenue de Ivan. Donc euh, qui me dit « Petit dépareillé facile à exécuter, du gris clair avec le pantalon, gris moyen sur le col roulé et gris anthracite sur la veste à faire sans modération. Veste Sud Supply, col roulé Paris Yorker, pantalon, blandin et de lois camp. » On est à nouveau sur des teintes de gris, un peu comme Quentin précédemment, donc euh, super cool. Donc euh, là, il y a trois teintes de gris, gris foncé sur la veste, gris moyen le col roulé et gris clair le pantalon. Veste sous tissu ok, très sympa, col roulé Paris Yorker, très sympa aussi, il a l'air un peu épais en plus, donc euh, très bien pour l'hiver Pantalon Blandin et loi Caen, on le voit pas trop mais euh, je crois qu'on distingue quand même un ceinturage gourka, Mais ça a l'air d'être un beau pantalon dans un beau tissu, de toute façon Ivan aime bien les beaux tissus et bah, il, il se fait plaisir aussi euh, Ivan c'est le patron de la boutique Blandin et loi qui fait des costumes sur mesure de Caen, donc c'est sa boutique, donc, tout le temps bien habillé c'est l'occasion aussi de se faire de super vêtements pour recevoir les clients, etc. puis Ivan s'y connaît, donc il fait des tenues très sympas. On voit pas trop les chaussures, mais il y a une plante. <rire> beau canapé et beau mannequin aussi. Petite veste croisée, entreposée. Donc ouais, ça a été fait dans sa boutique, je crois. Donc voilà, très sympa. Tenue bien dufteuse, tenue bien douce. Ça donne envie de choper la veste, choper le col roulé pour voir... Pour tâter un peu les textures et un peu toute cette douceur. En tout cas, moi, je vois ça, ça me donne envie de tâter un peu les tissus. Tenue suivante, tenue de Rio20, qui me dit Petit 3 pièces en flanelle pour l'hiver, même à moins 5. Haha. Acheté sur Vinted à 80 euros, et ben du coup, il a, alors, décidément, il y a beaucoup de seconde main. C'est cool. Le manteau est en 100% laine italienne, style italien que j'adore porter au quotidien. Le chapeau vient de chez Stetson. Franchement, on se sent super bien dedans, surtout en hiver. Les Chelsea boots en cuir, ça fait son effet. Bah écoute, Petit 3 pièces en flanelle, super sympa. Euh, il te va super bien, putain je regarde le tombé et tout euh, Épaules, manches, euh, pantalons, etc. Je sais pas si tu l'as retouché ou pas mais super à 80 80€ euh, Ça fait super plaisir j'imagine, en 3 pièces en plus Petite chemise qui va bien, petite montre à gousset Ambiance bien vintage aussi, avec euh, le chapeau aussi Chapeau, décidément, je vois pas mal de gens qui en mettent et euh, j'en ai juste jamais eu et j'y connais juste rien en chapeau. Mais euh, je m'attends très bien genre, un jour C'est quelqu'un qui a des adresses de bons chapeaux, pas très cher pour tester. Et euh, ouais, pour voir si j'ai euh, une tête à chapeau, quoi. Des Chelsea Boots en cuir, ça fait son effet. C'est original en, en mise avec un, un costume, mais euh, avec un pantalon long, on voit presque pas que c'est des Chelsea Boots. On ouais, Avec un pantalon long et large, on voit presque pas que c'est des Chelsea Boots. Mais euh, sinon ouais, costume super sympa En flannel 3 pièces en plus, euh, trop bien Ça doit bien tenir chaud Le manteau est en 100% laine, manteau sympa également Manteau qui va bien avec le petit chapeau euh, Des couleurs de beige Le manteau a l'air sympa, un peu comme un Mac Je crois que les épaules sont... Je vois pas très bien sur la photo Mais il y a cet aspect un peu rond Qui est sympa, ça apporte un bon petit volume Il y a un peu une ambiance un peu vintage Qui se dégage de la photo Entre euh, le chapeau, le manteau Le costume trois pièces, la montre à gousset, etc. C'est assez drôle Tenue suivante, alors, tenue de beau comme un tracteur Ok <rire> Ça y est, c'est officiel Je rejoins avec cette tenue Ivy League La team des cravatés Je porte la cravate très rarement et pourtant lorsque j'en vois une Je ne suis pas insensible à son charme c'est marrant, c'est mon cas aussi, parce que bah, j'aime beaucoup les cravates, j'aime beaucoup les tenues où on voit des cravates, mais euh, j'avoue ne pas beaucoup en mettre, ou mettre un petit peu toujours les mêmes. Il faudrait que j'essaie de les mettre plus souvent, juste comme ça, pour le plaisir, mais euh, des fois j'ai trop la flemme. Alors qu'en soi, c'est hyper joli, et je suis sûr que le monde trouverait ça joli aussi, enfin du moins pas trop moche. Mais euh, voilà, je comprends, le, j'en mets rarement, et je ne suis pas sensible à son charme. Vas-y, viens, on met des cravates plus souvent. Effectivement, tenue sympa, je vois pas trop bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un motif sur la cravate, donc très sympa. Euh, voilà, dans des teintes de bleu et de blanc, donc très cool. Effectivement, il y a le petit style Ivy League parce que bah, ça fait style un peu étudiant américain. Donc voilà, enfin à l'ancienne, hein, à l'époque de l'Ivy League justement. Donc avec les petits mocassins, le pantalon un peu large en bas, donc un peu à l'ancienne. Le petit pull colvé avec la chemise et la cravate Et la petite veste par dessus Petit look d'étudiant à l'ancienne quoi Avec le petit sac à dos en plus là ça fait vraiment étudiant D'ailleurs je, je crois reconnaître la rue de Rivoli et le palais du Louvre Donc euh, voilà, sympa petit spot pour shooter tout ça mais ouais, le pantalon j'aime bien, j'aime bien la coupe du pantalon Assez droit comme ça avec une ouverture assez large Et petit volume etc donc je trouve que ça va bien La cravate est top, elle va bien avec la chemise bleue ça a l'air d'être un petit lit de vin, donc ça va bien avec le bleu, j'aime bien. petite cravate qui va bien aussi avec la veste, et petit pull blanc et cru euh, entre la chemise et la veste, donc très sympa aussi. Tenue, ouais, vraiment, j'aime bien. Tenue suivante, tenue de Xavier, qui m'a envoyé un énorme message alors que j'ai demandé un petit texte. Euh, je suis pas sûr que je vais tout lire, il me dit « Étant daltonien, pas facile de faire matcher les couleurs, j'essaie donc de rester dans des tons simples et connus pour fonctionner » Effectivement, ça doit pas être facile pour les daltoniens euh, d'associer les couleurs, ou bah, juste pour les couleurs en général Ok, bah en tout cas, bravo pour les associations que tu fais quand même, parce que c'est bien Sur la photo, je porte des sneakers crème de chez Bobbies, ok Pour le pantalon, c'est un pantalon à pince, flanel, marron foncé de chez Pini Parma, très sympa Nanana, un Col roulon et marron clair, l'année cashmere de chez Sud Supply. Col roulé, basique en hiver, hein, avec pantalon flanelle donc super sympa. Et la veste est vraiment très cool. Enfin, ce manteau-là, il me dit un manteau raglan beige qui tire aussi sur le gris, selon comment je l'accompagne, de chez Oscar Jacobson. Ouais, le manteau est super beau. épaule raglan, une bonne rondeur, un beau gris clair avec en plus euh, un motif chevron. On voit pas très bien, mais je pense que c'est un motif chevron. Donc euh, super beau. Une écharpe camel de chez Atelier Particulier avec leur bonnet marron. Très sympa, les particulier. car malgré le soleil de ce jour-ci, j'aurais vais le Le sud me manque pour ça. Point négatif de Paris. Ouais, bah du coup, on peut pas tout avoir. Ouais. D'ailleurs, point très positif de Paris. Parce qu'en fait, je discute pas mal avec des gens qui n'ont euh, pas accès ou boutique à Paris, vu qu'ils sont loin tout simplement, et euh, en fait bah ils galèrent à mort avec euh, les e shops les réseaux sociaux euh, le guide détail sur les sites, etc et ils peuvent pas toucher le vêtement, voir comment il va tomber comment il est en général, est-ce qu'il leur convient bien, et c'est toujours des galères de recevoir renvoyer, etc... Et euh, ouais, le shopping ça devient vite un enfer. Bref, beaucoup de chance pour ceux qui ont en région parisienne. Et euh, par contre, voilà, point négatif, euh, pas trop de soleil. PS, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Eh bien merci, ça fait plaisir. Et j'espère que tu apprécieras aussi celle-là. Tenue suivante. Euh, tenue de l'étroit mousquetaire. Aussi ma tenue diverse un costume 3 pièces de chez Scavini. Mais il n'y a que des costumes de chez Scavini quoi <rire> Bah écoute, bienvenue dans la team aussi ou alors c'est si tu l'as eu avant moi donc euh, c'est moi qui suis euh, dans ta team euh, c'est un costume marron en plus comme, euh, comme la tenue précédente il s'agit d'une flanelle 340 grammes de chez VBC donc Vitaly Barbieris Canonico vraiment cool, le pantalon est plutôt ample avec une taille haute, double pince et des revers de 5 cm beau pantalon sartorial très agréable par temps froid je l'accompagne d'un polo coat long vert en flanelle de chez VBC quand il fait vraiment froid il n'y a pas de photo du polo côte mais on peut imaginer, très sympa. Ambiance à l'ancienne aussi, complet marron, très sympa. Cravate assortie aussi au costume. Petite double boucle patinée, etc. Donc très classe. Et ambiance aussi vintage, bah déjà le décor, le tapis, le parquet. Mais aussi montre à gousset et petite moustache aussi. Donc ça fait vraiment une ambiance. Grosse déclaration de style. Je pense que si on te voit en vrai, costume trois pièces, montre à gousset, et tout ce que j'ai évoqué, bah là on se dit vraiment... Oh tu viens d'une autre époque quoi. Mais euh, mise très sympa. Le costume te va super bien aussi. Très beau fit. Épaules. Euh, très belle proportion. Euh, ligne de jambes aussi etc. Je trouve ça vraiment bien. Et euh, belle mise générale. C'est sympa les costumes marrons. Hein. J'en vois vraiment beaucoup. Et en fait comme c'est pas un basique entre guillemets. Je ne pense pas en faire de sitôt. Mais euh, j'ai trop envie de m'en faire un. Et j'en vois de plus en plus. Et euh, ça donne envie. Souvent je fais des dépareillés avec du marron mais euh, un complet marron comme ça, vous me faites réfléchir là. Et dernière tenue tenue de Alex Cormac, avec de superbes photos, de superbes couleurs, oh, c'est Alex quoi, je fais un mélange de couleurs bleu marron avec le costume d'hiver par Laniri, très sympa, décidément il y a vraiment beaucoup de costumes, et des costumes sur mesure et tout, donc euh, trop bien, gna gna, marron qui possède une rayure bleue fondue dans le motif, Sympa Chemise coiffée coton de la ligne prestige à rayures fines bleues et grand col, cravate 3 plis à motif bleu moyen, au pied des doubles boucles en daim de Inkoryo qui sont très robustes et confortables, je porte un polo coat sur mesure en 80% de laine et sans doublure de chez O'Carty. C'est vrai que la chemise est très sympa, comme ça avec les grandes rayures et le col contrasté. Cravate 3 plis, la, la cravate aussi a l'air très sympa avec le motif. On voit pas bien le costume, mais il est vraiment beau, enfin le tissu est vraiment beau. Je le vois souvent sur ses vidéos, où, euh, parce qu'Alex est youtubeur et instagrammeur. Donc on le voit souvent sur ses vidéos et même sur ses photos et le tissu a l'air vraiment beau. C'est un marron, je crois que c'est un espèce de prince de Galles avec... Euh, de La rayure euh, avec une rayure bleue, donc euh, super beau en laine dans un mélange, je crois, donc euh, vraiment canon. Au pied, des doubles boucles en dinde, très sympa. Je porte un polo-coat sur mesure en 80% de laine et sans doublure de chez O'Carty pour me tenir au chaud. Effectivement, manteau très sympa, col très sympa, même les poignets et tout. Euh, moi, j'aime bien les poignets où il y a un repli comme ça. Et du coup voilà ça crée une épaisseur en plus et j'aime beaucoup Et ouais le manteau te va super bien Et euh, Même la tenue dans son ensemble très belle Encore une fois on dirait que c'est un peu assorti le bleu cravate chemise avec le fond La mer et le ciel Et la tenue marron avec euh, les rochers Donc euh, très très très sympa Très belle tenue d'Alex et très belle photo Il me dit une tenue assez simple et facile à porter pour qu'il porte le style sartorial quotidiennement <rire> Heureusement qu'il a dit pour qui porte le style sartorial quotidiennement Parce que je pense pas que ce soit une tenue simple et facile à porter non plus Mais effectivement si tu portes le style sartorial quotidiennement Que tu es souvent très habillé comme Alex Et bah du coup euh, j'imagine qu'il doit être habitué à faire ce genre de tenue Et que ce doit pas être une tenue trop compliquée pour lui Bah bravo si tu passes ton hiver habillé euh, comme ça au moins comme ça Donc c'est une tenue simple Et bah du coup tu es juste hyper stylé Alex Bah ben voilà c'était toutes les tenues d'hiver que vous m'avez envoyées. Du coup, euh, bah, j'ai bien aimé les recevoir. Euh, je retrouve pas mal de choses que j'aime bien. Bah C'était super sympa. Je m'attendais pas à avoir autant de costumes, de mises habillées. Des mises très en marron, très en gris. Je m'attendais pas. Quelques pantalons clairs, blancs, écrus, gris, etc. Donc c'était vachement, vachement sympa. J'ai bien aimé. Avec des longs manteaux, du volume, etc. De la flanelle, du tweed, des trucs très texturés. Donc euh, voilà, vraiment juste trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez une tenue préférée aussi en commentaire et à expliquer pourquoi. Qu'on ait un petit peu le point de vue de tout le monde. En essayant d'argumenter sur quelle tenue on a aimé, on n'a pas aimé aussi etc ça peut être super sympa comme échange encore merci d'avoir envoyé toutes ces tenues merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous avez regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas voilà n'hésitez pas à mettre un like un commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous dis à la prochaine et passez un bon hiver bien stylé salut